Ne crains point, croisse le monde ne crains point, croissant.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 Tu as toujours été fidèle, éternel, notre Dieu. Tu es celui qui garde notre départ aussi, notre arrivée, notre parcours et notre chemin encore aujourd'hui, mon bénévole Père Saint. Oh Dieu, ce chemin que toi, tu nous as placé, mon Seigneur Jésus, et tu es le chemin, bénévole Père Saint. Oh Dieu, dans lequel nous, nous avons été placés pour pouvoir continuer à pouvoir marcher et que nous puissions aussi atteindre, Père aussi notre destination. Sois béni parce que tu es celui qui les transporte dans les hauteurs, nous aide encore à pouvoir également aussi contempler, Père Timissant, le merveille de ta parole à toi, mon sauveur. Oh bénis ton peuple. Le Christ est là pour pouvoir te louer Et te chanter, te glorifier Bénis aussi leur patience Je te remercie parce que tu es réellement notre Dieu Qui nous conduit Père Bénis mon précieux frère Christian Seigneur Soutiens-les, fortifie-les Père Merci pour ce que tu fais au travers de lui Père Mais Encore aujourd'hui nous te sommes reconnaissants Pour tous nos frères et soeurs qui sont aussi en connexion Partout où ils sont encore aujourd'hui Père saint Dieu Sois avec eux Père Car nous t'avons ainsi prié Au nom de jésus Christ Amen Que le Seigneur soit béni vous pouvez vous asseoir. Nous remercions notre Dieu de ce que nous avons encore ce privilège de pouvoir nous retrouver dans sa maison, de pouvoir le louer et le glorifier. Chaque jour qui passe ne se ressemble pas, mais nous savons que chaque jour qui passe, le Seigneur aussi nous soutient. Il nous fortifie, il nous relève aussi parce que il est vraiment un appui pour chacun de nous. Nous le remercions vraiment pour ce jour qu'il nous a donné. Parce que s'il n'était pas là, nous ne pouvons pas être parmi les vivants aujourd'hui. Mais nous savons que c'est parce qu'il vit que nous avons la grâce de pouvoir aussi vivre aussi. Que le Seigneur soutienne chacun de vous pour aussi votre foi, votre persévérance et la joie que nous avons tous de pouvoir aussi nous retrouver et de pouvoir aussi partager ces temps et moments que Dieu nous accorde. Parce que nous ne savons pas les jours ni l'heure. Mais nous savons que, un jour, effectivement, le Seigneur viendra, et que nous devrons rentrer donc à la maison. Nous sommes heureux de pouvoir réellement aussi passer ces instants dans, dans sa présence, parce que alors que le monde est tenté, c'est décomposer, effectivement, et les gens ne se rendent plus, effectivement, ne savent plus de quelle manière il faut qu'ils arrivent à pouvoir faire les choses, parce que ils n'ont plus le contrôle, en fait, des choses d'une certaine manière ou d'une autre. Ce qui fait qu'effectivement, qu'ils, ils il regardent à gauche, ils regardent à droite, effectivement, pour voir comment est-ce que ils peuvent arriver à pouvoir avancer. Ils n'ont pas d'appui. La politique ne peut plus offrir, en fait, un appui parce que tout est mélangé dans la politique. Mais nous remercions notre Dieu parce que il est celui qui nous a dit, tournez les regards vers moi. Et quand nous le regardons, nous tournons le regard vers lui, effectivement, nous sommes apaisés, nous sommes rassurés. Que réellement, que pour nous, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nos lendemains sont meilleurs et nos lendemains sont donc rassurés parce que il n'y a plus d'espoir effectivement pour le monde, il n'y a plus d'espérance effectivement parce que ce monde est condamné déjà. Oh, humainement parlant, on peut faire tout ce qu'on peut, on, veut, on peut tout essayer d'améliorer en, en prenant des lois, des dispositions, mais quand on regarde effectivement, même ces lois qu'on pense peut-être prendre pour améliorer, ce sont des lois en question qui détruisent encore davantage. La seule chose à ce que l'homme puisse arriver à pouvoir faire, pouvoir s'en sortir de cette situation, c'est de pouvoir avoir recours au Seigneur. Mais l'homme ne veut pas avoir Dieu parce que l'orgueil est tellement si monté en lui, qu'il se sent maintenant capable, parce qu'il a fait certaines choses, qu'il a trouvé effectivement tellement grandioses, effectivement, il s'est dit qu'il est capable de trouver des solutions. Alors que la, le, la solution à ce problème que nous traversons, Dieu l'a, et qu'il est là pour pouvoir solutionner cela. Et il a déjà montré effectivement aussi la voie et nous devons donc emprunter effectivement pour que nous puissions vraiment aussi sortir de tous ceux que nous avons comme aussi situations et les problèmes. Mais l'homme est ainsi fait, c'est comme ça que c'est pas comme ça que Dieu a créé l'homme. C'est vrai, c'est pas de cette manière-là que Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit dépendant de Dieu. Mais jamais que l'homme soit indépendant, c'est-à-dire que c'est détachant de Dieu, effectivement. Mais nous réalisons qu'effectivement que c'est simplement vers l'indépendance que l'homme est en train de pouvoir aller. Mais il est tellement trompé parce que il pense qu'il est indépendant alors qu'il n'est pas indépendant. Dans les naturels, si vous pouvez le voir, effectivement, nous avons passé une période tout à fait difficile effectivement, mais qui a démontré qu'effectivement que tous ceux pour lesquels l'homme se bat et dit moi je ne vais pas euh, dépendre de quelqu'un, je vais être libre tout ça, on a remarqué effectivement que cette liberté en réalité n'existe pas. Donc on, on lui a privé cette liberté en, en un laps de temps et il était devenu effectivement comme un mouton qu'on dit, quand on dit ceci il suit cela effectivement. Donc il, il doit dépendre de quelqu'un. Donc, étant dans ce monde et dans le pays dans lequel nous nous trouvons, eh bien, vous dépendez effectivement de ce que le politicien, le gouvernement décide. Donc, votre liberté, vous ne l'avez pas. Alors, c'est comme ça que Satan a eu à pouvoir donner l'image qu'effectivement, que quand vous deviendrez libre, vous comprenez ceci. Alors que c'est parce qu'en fait, lui, il veut qu'il quitte de cette liberté que Dieu leur avait donnée pour qu'il soit effectivement esclave de la personne. Et c'est ainsi qu'effectivement que l'homme a tendance à pouvoir avoir l'illusion de quelque chose qu'effectivement qu'il pense pouvoir posséder, mais il ne possède absolument rien. Et il est effectivement aussi dominé par ce qu'il a. Évidemment, c'est vrai. Quand on regarde le monde, effectivement, on ne fait pas ce que nous voulons. Et vous ne pouvez pas vous habiller comme vous voulez. Vous devez vous habiller comme l'homme. Effectivement. Donc, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Non, il y a toujours en fait des normes qu'on vous a imposées. Et vous devez faire ces normes-là. Mais en Christ notre Seigneur, nous sommes vraiment libres. Ah oui, nous, nous pouvons faire ce que nous voulons. Nous pouvons nous habiller comme nous voulons, nous pouvons faire ce que nous Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas effectivement de contraintes, que qu'on nous impose ici, on ne peut pas faire ceci, on, on doit faire ceci pour plaire à telle personne. Non, on, on, tout ce que nous faisons, c'est que nous sommes libres, parce que nous faisons ce que nous sentons qu'il est juste à pouvoir faire. C'est pour ça que j'ai toujours eu à pouvoir vous le dire, en fait, frères et sœurs, que, que personne parmi vous ne sente qu'il est obligé, que Dieu l'oblige. Jamais, jamais, Dieu ne peut obliger à pouvoir faire quelque chose. Jamais. C'est pour ça que peut-être qu'on les on les dit, mais c'est devenu un peu comme si mes frères, tu les dis, mais quand même, la Bible dit, non, jamais Dieu ne peut t'obliger de faire quelque chose. Il faut quand même que vous puissiez revenir à ce que, à la Genèse. On voit que si Dieu voulait vraiment obliger l'homme à faire quelque chose, il aurait fait avec Adam. Parce bah, que le premier homme que Dieu a, a crié, effectivement, que, que Dieu a aimé, effectivement, qu'il a placé au ordres des vous l'obligez, bon, toi, voilà, voilà, moi, je t'oblige de faire ceci, de ceci, tu es vraiment fermé, ceci. Non, en fait, Dieu ne lui a pas fait cela. Dieu lui a doté de ce qu'on appelle le libre arbitre. Adam était vraiment libre de faire tout ce qu'il pouvait faire. Mais les principes qu'il a eu à pouvoir avoir, il a compris que ce que Dieu lui a dit de montrer effectivement dans la chose qu'il a pu montrer comme le choix de c'était en fait qu'il a pu comprendre que ceci est bon et ceci est mauvais. Parce que, il a bien compris qu'effectivement, que parce que Dieu ne lui a pas obligé, il a dit simplement que de tous les gens, tu peux manger, mais de là, de, de, de, de, de, de, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, il, il comprenait qu'effectivement, que, là, j'ai appris que si je mange ça, je vais mourir. Mais il n'était pas là en disant, ah, j'ai envie, je pas dire, ah, parce que Dieu a interdit. Non, non, non, non, il a senti qu'effectivement, que c'est la chose juste que je dois faire. C'est aussi la même chose, mon frère et ma soeur, je vous en supplie. Que ce soit pour votre choix de mariage, que ce soit pour votre choix de tout ce que vous pouvez imaginer dans la vie. si Ne vous dites pas, que parce que je suis chrétien, je ne peux pas le faire. Ne dis pas ça comme ça. Parce que tu n'es pas obligé, parce que tu es chrétien. Tu es libre dans la rue ici de sortir, aller dans un magasin, choisir ce, un homme que tu veux, une femme que tu veux, comme tout le monde le fait. Tu es libre, frère et soeur. C'est pour ça que, vous savez, on ne sert pas Dieu avec contrainte. Mais si, je l'ai toujours dit, effectivement, vous n'êtes pas obligé de venir ici pour dire, même, je dois quand même venir parce que si on ne me voit pas, je vous ai dit, pour l'amour de Dieu, accorde-nous cette grâce, ne les faites pas. Parce que ça ne ça vous, ça vous servira de rien. Même si vous êtes à deux, à trois, je viendrai ici, je prêcherai la parole. Mais c'est la vérité, je vous dis la vérité, frère et soeur. Je vous l'ai dit, hein, vous avez remarqué que quand je suis parti ici à Libreau, je ne connaissais personne. Mais regardez les foules qui sont venues. Est-ce que c'est moi qui ai fait Non, non. Dieu a son peuple. Aujourd'hui, ils sont attachés. Évidemment, ils attendent le fait ont... qu'on les Mais, frère, Dieu a un peuple dans différents endroits. Il l'envoie, il l'y prête. Peut... Donc, c'est-à-dire que quand vous, vous commencez à pouvoir vous dire que, « Ah, mais, eh, parce que ne peut pas le faire, parce qu'ici, si, pendant le mardi ou jeudi, ou dimanche, je ne vais pas, bon, les frères vont se poser. » Non, non, non, non, sœur ou frère. Non, non. Que mardi tu ne viennes pas ou que jeudi tu ne viennes pas que dimanche, même vous les jeunes, parce que oh, maman m'a obligé, maman n'obligeait personne. Parce que quand ça vient là, je viens à l'église Vous allez faire des dégâts ici. Hein? Ah non. Non, laissez-le, parce que mon frère et ma soeur, c'est eux qui sont responsables. Montrez-leur seulement la voie. Maintenant, s'ils si vont dans la direction, s'ils si détournés, ne soyez pas malade Ne devenez pas associés. Non, parce que vous vous avez fait ce qui devait être fait. Maintenant, ils sont responsables aussi de pouvoir prendre la décision. Parce que personne, parmi même les enfants que nous avons ici, ils peuvent dire qu'ils n'étaient pas au courant. Parce qu'ils sont assis avec vous dans cette assemblée. Ils entendent ici la parole de Dieu, aussi, comme vous aussi. L'école du dimanche est là aussi, même pour les plus petits. Donc tout le monde entend la parole de Dieu. Donc tout le monde est responsable de sa propre marche, sa propre destination. C'est pour ça que vous allez à la maison, et se casse dans les chambres à coucher pour pouvoir faire ce qui Non, non, non, non, non. Papa et maman ne vous interdisent absolument rien. Mais vous avez quelqu'un qui vous observe. Amen. Ah ben c'est sûr et certain. Ah ben oui, parce que on, devant les parents, il dit ah, ah mais oui nous sommes là, ah, oui il est bien. Puis il tourne le regard à côté, mais c'est vrai ça. Et vous pensez que les parents qui vous ont éduqué, ils n'ont personne derrière reçu pour aussi leur montrer. Mais bien sûr que non. Dieu que nous servons, il veille. Donc pour vous les jeunes, pour ces pendant pour frères et sœurs, vous, vous devez être conscient que c'est votre destination avec laquelle vous jouez avec. Amen. Parce que ce n'est pas papa ou maman qui va t'introduire au ciel là-bas à la force. Hein? Non. Ah non. C'est vous-même qui devez prendre une décision. Donc maintenant aussi pour nous qui sommes aussi des adultes, effectivement, il faut que nous ayons la conscience qu'on a quand même une connaissance. Amen. Que de ce que nous connaissons de Dieu. Moi aussi, si j'ai envie de pouvoir aller faire ce que j'ai envie de me balader à gauche, parce que j'ai une expression, et aller dehors, effectivement, mais tu as les droits. Le soleil est là, pourquoi m'enfermer dans un endroit comme ça, où on entend le soldats effectivement, et puis pour que je chante alléluia, gloire à Dieu. Non, j'ai envie d'être dans la rue. Parce qu'il y en a beaucoup comme ça. Ils viennent parce que, bon, parce que si tu ne viens pas, ma maman va être en colère, effectivement. Oui, ma maman sera en colère parce qu'il connaît, c'est la voix que on voit. Mais ma maman ne peut pas t'obliger de venir. Donc, tu te sens libre de pouvoir sortir. Mais ça, une chose que la voie dans laquelle tu t'es engagé, au devant de toi, c'est la malédiction. Jamais tu t'en sortiras, tu seras béni parce que pour avoir eu la grâce que Dieu t'a montré, effectivement, la voie que tu dois choisir, effectivement, qui est juste et que tu n'as pas voulu parce que tu veux aller ailleurs, mais ce n'est plus la responsabilité de qui que ce soit, c'est toi-même qui es responsable. Donc nous comprenons que pour vous sœurs, pour vous frères, venir ici, je le répète, je le répéterai encore, ne pensez pas que le frère qui se tient devant vous ici a besoin de voir la foule s'asseoir effectivement là pour pouvoir prêcher. Non, monsieur. Non, non, Dieu m'a appelé. Et vous savez, je vous ai déjà lu dans les scènes Écritures, dans Isaïe 43. Amen. Fais venir mes fils et mes filles. Amen. Amen. Je vous ai toujours dit, dit je, je, c'est important, frères et sœurs. Il s'agit simplement, moi je sers Dieu pour ses fils et c'est pour ses filles. Et tous ceux qui sont de Dieu, sûrs et certains, partout ils seront, quand ils entendront la voix, ils leur reviendront, et ils s'accrocheront à la parole de Dieu. Donc ça veut dire que je ne suis pas là comme Zéga, ah, je vais voir si c'est 300, 400, 500. Ce n'est pas mon problème. Je ne cherche pas 300, 400, 500. Ce que moi je veux, c'est que moi je cherche ce de faire la volonté de Dieu pour que le peuple de Dieu, je suis sûr et certain que parmi vous ici, il y a le peuple de Dieu. Ça, j'en suis convaincu. Autrement, je ne serais pas ici. Ah non, je suis sûr et certain qu'il y a des élus de Dieu là. Ah oui. Maintenant, c'est toi de pouvoir voir effectivement si tu es élu, tu auras toujours la soif que Dieu te bénisse, mon grand. Oui, vous savez, j'étais là, J'ai entendu toujours chanter, je priais, je plongeais. je dis, Seigneur, soutiens-le. Amen. C'est-à-dire que tu viens, toi, dans cet endroit, tu te sens que tu, tu es dans, dans ton endroit et que toi, tu as un service à rendre à ton Dieu. Tu n'attends pas le voisin ou la voisine, non. Toi, tu joues ton rôle. C'est comme dans cet endroit-ci, la personne à côté de toi n'existe pas. Donc je viens, je me mets debout, même si je suis seul. Si je danse, je danse pour le Seigneur que je vois. Si je loue, je loue pour ce Seigneur. Je ne m'occupe pas de la personne qui est à côté de moi. C'est la vérité, frères et sœurs. Croyez-le, peu importe, même ceux qui vous équiront à gauche et à droite. Vous n'êtes pas concerné par ces problèmes, personne-là. Tu es concerné par ces dieux qui t'a connu et qui t'a appelé, effectivement, et qui t'a.. Mais c'est la vérité. Alors, c'est ces dieux-là que tu sers. Tu ne me sers pas moi, tu ne sers pas le voisin. Le... Non, non, non, non, tu sers Dieu. Et en servant Dieu, ceux qui sont aussi des dieux, entrent aussi dans la marche avec toi. C'est important, mon frère et ma soeur, que nous comprenions que nous devons être aussi bouillants dans les choses qui concernent Dieu. Bouillants dans la prière, bouillants. Oui, frère et soeur. Nous devons notre dire, mais je dois venir manger. Je dois avoir le temps de pouvoir prier, prier. Et vraiment, parce que je veux, je demande la grâce que Dieu m'aide à pouvoir... Pas que m'aide, non, non, pas toi d'abord. Toi d'abord. Quand toi, réellement, Dieu agi, et que tu, vois que tu es convaincu de ce que Dieu fait à toi, que tu es concerné quand tu viens par Dieu, alors, tu vas susciter aussi la soif à l'autre. Dans Matthieu, chapitre 5, vous êtes les sel de la terre. Mon frère et ma soeur, peu nous importe même pour notre travail. Je pleure beaucoup aussi parce que je vois quand les gens trouvent du travail à gauche à droite, ils disparaissent. Bon, c'est votre droit, j'ai dit. Mais je parle aux enfants de Dieu. Amen. Ce n'est pas normal que l'argent ou les bifes, je sais pas moi, ou la nourriture, ça, c'est rien. Que ça puisse prendre position pour ta place. La place que Dieu t'a donnée. C'est Dieu qui est plus important. Amen. Ce ne sera jamais le travail, jamais le pain, jamais la maison, jamais tout ce que vous pouvez avoir. Frère, c'est aussi une chose. Va au-dessus, ce que tu n'as rien de Dieu en toi. Donc, chacun de nous doit comprendre que même si tu es devenu, je ne sais pas moi, si c'est ministre, je ne sais pas, mais la première chose, c'est que tu dois être dans la maison de Dieu. Parce que tout ce que tu as là, un jour disparaîtra. Mais ce que moi je désire, c'est Dieu dans ma propre vie. Et aussi longtemps que les seigneurs m'accorde la grâce d'avoir le souffle de vie, la première chose dans ma propre vie, est-ce que vous me suivez bien Ça c'est moi, hein? La première chose dans ma propre vie, ce n'est ni mes enfants, ni ma femme, ni mes travail, ni mon mari. Rien. à ah, nos personne. Si ce n'est que Dieu d'abord. Alors je sers Dieu de tout mon corps. Si ma femme sert Dieu, alléluia. Si mon fils sert Dieu, alléluia. Si tout ce que Dieu sert Dieu, alléluia. Mais s'il ne sert pas Dieu, là-bas, et moi toujours, même s'il faut rester seul, mon frère et ma soeur, les sentiments, nous devons bien contrôler nos sentiments. Parce que si Dieu, on le met en dessous, et votre chose devient au-dessus, frère et soeur, vous ne progresserez jamais. Ah oui, c'est d'abord comprendre que c'est d'abord Dieu. Nous l'avons peut-être entendu, mais d'abord Dieu dans toute ma vie entière. Alors quand je satisfais Dieu, maintenant je me tourne vers mes enfants, Amen. vers mon mari. Oui, oui, oui, oui, oui. C'est vrai, hein? <rire> Vous n'avez jamais remarqué, frère et sœurs, puis on va prier parce que j'étais là. Vous n'avez jamais remarqué, la Bible dit ceci, Femme, soyez soumise à vos maris. Et je pense que la plupart des temps, les femmes s'entendent disent Vous oh, voir que oh, ben, la première tâche, je dois me soumettre à mon mari. Et non, non, non, non, non. Parce qu'il regardez très bien l'écriture Il dit Femme, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Donc d'abord, toi, tu es soumise au Seigneur. Non, non, non, non, non, non, non. non. Ce n'est pas d'abord au mari. Non, monsieur. D'abord au Seigneur. Alors quand tu es soumise au Seigneur, maintenant, tu peux te soumettre à ton mari. Est-ce que vous comprenez cela oui, parce que si le mari dit « Moi, je te préfère aller à la gare du Nord. » Est-ce que vous comprenez Mais ce n'est pas la soumission, ça. D'abord, Dieu ne me veut pas, Dieu ne me veut pas moi à la gare du Nord. Donc, comme Dieu ne me veut pas à la gare du Nord, l'ordre de ces messieurs n'a pas déplacé moi. Alléluia Oui, oui, oui, monsieur. Parce que la plupart du temps, les frères viennent, « Oh, ma femme n'est pas soumise. » Mais d'abord, il faut d'abord savoir, toi. Elle est soumise, mais à qui elle est soumise premièrement Toi, tu n'es pas soumis à Christ. Mais oui, on s'apprend toujours. Mm. Pas soumise, pas mais, mais toi, à Christ même, tu dois... Parce que Christ, c'est la tête de l'homme. De... Tu dois d'abord. Parce qu'elle est une fille de Dieu, elle observe. Si tu n'es pas soumise, tu, tu, le, tu, tu, le, tu, tu, tu, tu ne crois même à ça que le Seigneur dit. Et puis tu veux maintenant que moi... Oui, parce que tu vas à l'église, tu dois être obéi. Non, non, non, non, non, non. j'obéis. L'église m'en d'obéir à Christ. D'abord, et puis ensuite, maintenant, à toi. Parce que je ne peux pas intervertir le C'est pour ça qu'il dit, vous ne pouvez pas dire, frère, on va terminer. Si je ne fais pas ça, mon mariage va sauter. Mais qu'il saute les mariages. Mais oui, mais oui, frère. Alors si les mariages doivent s'arrêter à cause de Christ, et qu'il s'arrête Oui, oui, oui, oui. Parce que sur la terre, je ne vis pas pour le mariage. Sous la terre, non, non, non, non, non, je vis pour le seul et l'unique. celui qui m'a sauvé. Qui, quand je mourrai, je partirai, il partira avec moi. Mais le mari il ne partira pas avec toi. C'est important, mon frère et ma soeur, que vous compreniez. Ces choses, elles sont nécessaires. Alors notre adoration sera donc parfaite. Que le Seigneur soit béni. Les venons, nous allons prier. Notre Père Céleste et notre Dieu, nous voulons te dire merci encore pour cette grâce et cette miséricorde que tu as déniée. Nous accorder, mon béni, mais Père Saint-Dieu, d'être dans ta maison, de te louer ainsi, Père oh Dieu, de t'exalter, te de te glorifier. Oh, que ton peuple puisse comprendre la chose principale. Elle est vraiment importante, mon roi. D'abord toi, Père Saint-Dieu, tes posséder, mon bien aimé Père Saint-Dieu, est vraiment la réponse à tous nos problèmes et soucis dans notre vie, de ce bas-monde, mon Seigneur Jésus. Oh, nous n'avons plus porter des fardeaux, mon Seigneur Parce que toi, tu as porté nos fardeaux, mon bien Père Saint-Dieu Tu as tout pris, mon bien Père saint Tu as tout fait, mon bien Seigneur et Jésus C'est de toi, mon bien Père saint Que nous avons donc la paix La paix avec Dieu, mon bien Père saint La paix aussi dans nos cœurs, mon roi Alors si nous t'avons toi, mon bien-aimé Père oh Dieu Les autres choses viendront par la suite, mon Seigneur Je t'en supplie, mon Dieu Amène-nous encore voir comprendre encore davantage L'urgence et l'importance de cela, mon bébé Père, au oh Dieu C'est vraiment la réponse à tous nos problèmes dans notre vie, Seigneur Oh Dieu, nos enfants viendront Nos maris viendront Nos épouses viendront, mon bébé Père, au Dieu Lorsque nous sommes accrochés davantage à toi, ils verront, mon Seigneur, que tu es dans notre vie, mon bénévole Père Saint-Dieu. Ils verront, mon Seigneur Jésus, que tu es vraiment le plus précieux, mon bénévole Père oh dieu Comme Père du mon oh dieu c'est enfant Isaac. Isaac a vu son père, son père qui t'aimait, toi, le Dieu très haut, qui te servait de tout son cœur, mon roi. Quand Isaac a vu le père prendre le couteau, il n'a pas eu peur. Il ne s'est pas enfui, mon bénévole Père oh dieu parce qu'il savait que son père avait un Dieu, mon Seigneur. Tu es le Dieu merveilleux Seigneur. Et pourquoi tu es appelé les dieux d'Abraham? Mon âme te loue et te glorifie mon Seigneur. Tu as fait de nous la possédé d'Abraham. mon de mes personnes, son Dieu. Aide-nous à avoir la considération qu'Abraham avait de toi, mon bien Père, oh Dieu. La foi qu'Abraham avait de toi, mon bien oh L'amour qu'Abraham avait de toi, mon bien Père, oh Nous sommes trop en train de pouvoir penser, mon bien-aimé au oh Dieu. Mais nous te demandons la grâce, mon bien-aimé Père, de nous aider à pouvoir considérer. Oh Dieu, combien tu es vraiment la solution à tous nos problèmes, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Pour nos enfants, nos petits-enfants, pour nos épouses, nos mon bien Père, oh Pour le travail, oh, pour le mariage, pour tout, Seigneur. Tu es vraiment la solution à tous nos problèmes. Oh Dieu, nous voulons te procéder, non pas en partie, Père, mais dans la totalité, mon roi. Nous avons besoin de toi, mon bien-aimé, Père oh Dieu. Tu as dit, si tu traverses les eaux, nous allons te besoin de point, Père, mon Dieu, et les feuilles ne t'embrasseront point. Parce que tu es réellement le Dieu qui nous aime, Père. Nous nous accrocherons à toi, dans les bons comme les mauvais jours, mon bien-aimé, Père Parce qu'avec toi, mon bien-aimé Seigneur, tout est toujours bon, mon Seigneur. Sois donc exalté encore ce soir. Merci pour euh, tes compassions à notre endroit. Seigneur, réveille-nous, mon bénévole Père Saint. Seigneur, amène-nous encore davantage, pour roi. Oh, que nous puissions considérer les choses comme toi tu veux, que nous puissions les considérer. Et surtout donner vraiment la plus grande et la première place à ta parole à toi, Père. Mon âme te loue et te glorifie, Seigneur. Oh Dieu, agis encore davantage dans le cœur de nos enfants que nous avons aujourd'hui, venez mes Pères Dieu, que nous voulons élever et éduquer selon ta parole à toi, Père, et qu'ils prennent conscience encore davantage, venez mes Pères Dieu, que tu es le Dieu de paix, le Dieu de consolation, père mes Pâtissons, et le Dieu qui prend soin et qui pourvoit pour tous nos besoins, Seigneur, pour qu'ils puissent aussi t'aimer en retour, Père. Merci pour ce que tu es, parce que tu es vraiment un secours qui ne manquera jamais autant de la détresse Nous étions aussi des enfants, nous étions aussi jeunes. C'est pour cela que David a pu s'écrire en disant, oh, « Oh, j'étais jeune !» Et j'ai vieilli, il a observé, Seigneur. Il a dit, j'ai jamais vu les juste abandonnés. Il s'a possédé mendiant son pain, mon père, mon bien-aimé, Père au dieu Il a été aussi jeune, il a pu voir, effectivement, c'est vrai, Seigneur. Nous te remercions, mon Sauveur, que oh, tu nous soutiens encore, mon bien-aimé, Père au dieu que tu aides aussi nos enfants et nos frères et soeurs, nos époux, comme nos épouses encore dans la marche avec toi, mon me Père au dieu que chacun prenne conscience de ce qu'est... Toi, tu es bénévole, pâques puissant parce qu'on se presse pour des choses inutiles. Mais nous avons besoin de pouvoir avoir d'abord la paix avec toi et pouvoir t'avoir d'abord été possédé, Père. Garde ton peuple encore aujourd'hui. Conduis et protège encore, Père. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci encore pour tes compassions. Nous te sommes reconnaissants. Garde ton peuple et conduis-le, Père et Dieu. Et soutiens. Nous te demandons cette grâce. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On t'a fait connaître, trop homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande. Et que tu pratiques la justice et ce que tu es, la miséricorde.